Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons voir une technologie qui n'est pas encore très démocratisée et qui mérite de l'être. Cette technologie date seulement une dizaine d'années environ, ce qui en fait un des plus récents procédés de communication. Technologie récente, oui, mais basée sur une invention d'Alexander Graham Bell qui date des années 1880, le photophone. Imaginez une transmission de données qui serait sans fil, sans risque niveau onde a priori et qui pourrait être démarrée ou coupée en un instant. Nouvelle technologie basée sur une ancienne, nous allons voir dans cette vidéo le principe de fonctionnement du LIFI pour Light Fidelity et comment transmettre avec la lumière. Avant de vous parler directement du LIFI, je vais vous présenter brièvement ce qu'est une diode électroluminescente, plus communément appelée DEL ou LED pour les anglophones. La LED est un composant électronique à deux pôles, l'anode et la cathode, qui est capable de produire de la lumière quand un courant électrique la traverse. Elle existe sous plusieurs formes et de plusieurs couleurs. Comme la diode, elle ne laisse passer le courant que dans un sens, de l'anode vers la cathode, le courant qui arrive en sens inverse lui étant bloqué. Elle est composée d'une jonction PN, généralement en silicium, mais aussi en zinc ou en germanium qui en est un sous-produit. C'est une technologie relativement ancienne, des années 60 pour les premières LED qui étaient de couleur rouge, et qui est en constante progression en termes de performance. Alors, il y a plusieurs gros avantages hein, de manière générale à la LED. Entre autres, le rendement exprimé en lumen par Watt, une durée de vie longue, peu de dégagement de chaleur, un faible coût de production, un temps d'allumage immédiat et des cycles de commutation élevés. Ces deux derniers avantages seront primordiaux pour le principe du LIFI. Le LiFi est une technologie de communication sans fil basée sur l'utilisation de la lumière au travers de ces LED qui se retrouvent groupés en un nombre variable pour former une ampoule. Le LiFi utilise le spectre de la lumière visible, de 380 nanomètres pour le violet à 780 nanomètres pour le rouge. Il fonctionne sur le principe de l'allumage et de l'extinction des LED, les cycles de commutation, et ce à une fréquence suffisamment élevée pour que l'œil ne soit pas capable de distinguer ces oscillations. Les débits sont actuellement bien supérieurs au Wi-Fi. Pour comparaison, le Wi-Fi 802.11n plafonne à 150 Mbps alors que le LiFi permet une vitesse minimum de 10 gigabits par seconde. Des laboratoires ont même réussi à monter jusqu'à 220 gigabits par seconde. Cette vitesse est bien sûr limitée par le câble réseau qui va connecter l'émetteur au réseau local. Le LiFi dans son fonctionnement le plus utilisé actuellement fonctionne avec un couple émetteur récepteur. L'émetteur chargé de transformer une donnée binaire en cycle de commutation pour la LED, cycle qui sera capté puis converti en données par le récepteur. L'émission est réalisée par l'utilisation de LED de couleur blanche ou des triplés RVB, composés de LED rouge, verte et bleues, plus chers à produire mais qui ont l'avantage de permettre le MIMO et le multiplexage et donc d'augmenter le taux de transfert de données théorique. Ce fonctionnement possède un inconvénient majeur, il ne possède uniquement qu'une liaison descendante. La liaison ascendante, elle, se faisant toujours par Wi-Fi ou par d'autres moyens traditionnels. Il est possible d'utiliser le Li-Fi avec une liaison bidirectionnelle, c'est-à-dire ascendante et descendante, mais ça nécessite un investissement bien plus important. Maintenant que nous savons un peu mieux comment fonctionne cette technologie de télécommunication, nous allons voir quelques cas où elle est ou pourrait être utilisée. Le Lifi a un potentiel d'usage assez impressionnant. Aujourd'hui, elle commence principalement à être utilisée dans des musées ou des grandes surfaces. Imaginez, vous vous arrêtez dans un musée devant un manuscrit de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, par exemple, et votre smartphone se connecte en même temps à la borne Lifi située juste au-dessus de vous. Imaginez maintenant que dans votre navigateur s'affiche la biographie de l'auteur ou d'autres informations relatives à l'œuvre. Vous comprenez mieux un des intérêts du Lifi Autre exemple, dans un milieu hospitalier. Imaginez un médecin avoir l'accès complet au dossier médical juste en entrant dans la chambre du patient sans avoir un risque de perturbation électromagnétique par les ondes radio que peuvent émettre le Wi-Fi. Les usages possibles sont réellement impressionnants, certains identiques à ce qu'a pu nous apporter le Wi-Fi au moment de son arrivée, mais avec la sécurité et la vitesse en plus. En effet, point de vue sécurité, le Li-Fi étant une transmission par la lumière, il suffirait de l'éteindre pour fermer cette connexion. Et la transmission n'est en théorie pas craquable par une personne qui n'est pas dans le rayon d'émission de la LED. Une autre utilisation qui a été pensée serait de faire communiquer les automobiles avec la signalisation d'une route. Cet usage permettrait à la voiture de savoir quand ralentir ou à quelle vitesse se limiter en captant la donnée d'un panneau sur le bord de route. Un constructeur automobile français semble aussi travailler sur un plafonnier LIFI qui permettrait aux passagers arrière de partager des données avec les passagers à l'avant. Il serait aussi possible dans le principe de pouvoir se connecter sur internet avec sa lampe de bureau munie d'un dispositif d'émission en LiFi. Enfin, OLEDcom, société française pionnière dans les technologies liées au LiFi, a entre autres permis à la France d'en devenir un acteur majeur en matière de recherche et développement et d'applications concrètes. De plus, cette société permet de pouvoir désormais s'équiper simplement avec du LiFi au domicile par le biais de Shield Arduino ou Raspberry, ouvrant ainsi la porte au grand public. Alors le Lifi, technologie futuriste qui sera présente partout comme peut-être le Wi-Fi ou simple gadget qui n'arrivera pas à percer. Seul l'avenir nous le dira, mais j'ai envie de croire que prochainement nous aurons un moyen de surfer sur le net simplement avec sa lampe de bureau. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci aussi à la société OLEDcom pour m'avoir autorisé à les citer, c'est vraiment très gentil de leur part. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci à vous